Avant manifestant, avant manifestant, on gagne la la la la ya. Il va y va y les soras, les soras, les soras, les soras,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 Oh, la mène au oui, oui, oui. ah, Oh, t'as la mène Oh, si t'as oui, oui, oui, oui, oui. ah, la Oh, si ta. oh Alléluia! La fodine. La fodine. La fodine. La oh, chantons Alléluia! Qui guérit les guérit Il guérit Qui guérit guérit guérit Qui guérit Qui guérit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 I'm not Merci. De proclamer de Dieu, il n'y en a point de semblable. Il est le seul qui a créé le ciel et la terre. Il est le seul qui a donné la vie. Il est le seul qui nous fait vivre, qui a accompli des choses grandioses dans nos vies. Il est le seul, l'unique vrai Dieu. Il n'y en a point deux, il n'y en a point trois, il n'y en a point quatre. Il est le seul, l'unique véritable Dieu. Il mérite notre louange. Nani wako iko pensalo biko bisiko minga na balo pati maladie incurable nani ngoko iko zo moto na putulu ko to boli il est le seul qui fait ces choses alléluia Jésus Jésus alléluia alléluia Alléluia! Seigneur Jésus, je t'aime, je m'ébore, tout te bénis. Les yeux caillent de mes yeux tombants, pour que je te voie, tel que tu es. Ramène-moi aux choses saintes, mais non plus ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour te créer toute ta la splendeur Ouvre mes yeux que je vois et ton armée qui m'entoure Que je cesse de croire à la taille des illusions J'affronte la nuit et les jours Est-ce que nous pouvons les dire tu es plus grand Dictionnaire oh, Tellement droit Quelqu'un doit reconnaître que Dieu est au-dessus de tout ce qui le dérange. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que le Seigneur fait au milieu de nous. C'est ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Il y a un bon décollant au sein C'est ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Il y a un bon décollant au sein de la Catinabisso. Et ça, la Canaï, n'est-il pas bon? Ce qui est sur la Canaï, Miyo sona zali ezasi yesu. Anti mangabo, anti mangabo ya nangae ngai. Anti mangabo ya mikumban ngai. boye na Amissu suba matana ba ngomba Missu suba matana ba ngomba Namba luka na sula na ngomba nina iyaa Oya kaka mabombwa papa Akisimba ngo Akiti O kawinwa esa la kamane si lobo esa la so ki esa nganga ya a be sae mini, yo yo Mi susu mata sina bangopa. bangopa. Mi susu mata sina bangopa. bangopa. bangopa. ba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 a que les autres sont en train de franchir Picambier pour aller chercher Dieu. Dit vous me chercherez, vous me trouverez Si vous me cherchez de, votre, de tout Et votre cœur Et il ajoute en disant Je me laisserai trouver Il n'a pas compliqué La recherche de Dieu Il a facilité à l'homme La recherche Il a facilité à l'homme la recherche il a facilité à l'homme la recherche. Il dit, cherche-moi de tout ton cœur. Et Jésus dit que l'heure est venue. Où ça ne sera ni sur la montagne. Encore moins dans le temple. Mais ça se passera dans ton cœur. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Fait. Il est ici. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire aux wa. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire aux ânes? L'ami qui est mon tout-temps, il a été là au milieu de nous, il est encore là parmi nous. L'ami qui est mon tout-temps est là. Mon meilleur ami hey. Mon ami de tous les jours Toujours prie à me consoler Mon meilleur ami Mon inga n'a pas mon thème A goûter sa graine n'a pas bon abonné Quelqu'un est loin, il C'est impossible d'en parler, personne ne pouvait ça. me comprendre. sauf mon nid, mon mon mon Jésus mon meilleur ami. nid, mon meilleur ami, mon mon mon Laisse nous souder nos côtés, pas peur d'habiter monsica, parce que l'intéressant est que le matériel m'a vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour et Bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel, Jésus mon Mais tu as jour où mort, parce que mais tu de ma un est plus je suis de ma guérison, en tout cas, parce que, que, que le matériel, ma de toi, toi Yahweh, Yahweh, le vrai, vrai amour est et amour, et bon et bon et immuable, amour C est conditionnel, c'est mon meilleur, Et nous tu as la traite, ma soit monté ton micro, Mais tu as attendu, maman, parce que la gloire. pourquoi nous voulons l'acclamer nous Ça, voulons l'occlamer y a-t-il quelqu'un qui a un <avía> ami ah <separates> Mais est-ce que, est que vous savez que ce qui est encore plus fort c'est que ton ami c'est le roi Oh, quelqu'un avait pas compris. Ton ami, c'est le roi. C'est bien d'avoir un tel ami. Il fallait que j'entende ces paroles-là. Et c'est que malubawana. Parce que l'intérêt n'était que le matériel Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour Et yo, immuable Amour inconditionnel Je suis comme Lazare, Sunabel Yoyekotala Langaité. Batonio samo kiliba komiko tongangaye mais tu as attendu ma mort parce que la gloire de ma résurrection est plus forte que celle de ma guérison Yahweh yangona lobie sekuisana yongaye yanguna zoganga sekuisanga nazo mona biloko ezose kwa Amen ah que le seigneur soit béni, je n'ai pas prévu de beaucoup parler aujourd'hui bon il paraît que chaque fois que je dis ça je parle beaucoup, je prie que une louange incontournable tu as raison d'acclamer, vous savez il y a des gens, tu es venu accompagner qui? C'est quelque chose que j'ai toujours fustigé à l'église Quelqu'un qui est touché par une parole ou par quelque chose Il commence à acclamer il se rend compte qu'il est le seul à acclamer. Et puis il a peur, il arrête. Parce que ce que toi tu as compris, c'est ce que l'autre a compris. Même si vous êtes venus à bord du même véhicule, vous n'avez pas la même destinée. Chacun a sa voix. Si quelque chose te touche, même si tu es le seul à acclamer, acclame. À même si tu es le seul à te lever, lève-toi. Même si le Saint-Esprit te pousse à soulever la chaise, soulève la chaise même si le voisin te regarde. S'il te regarde et dit, oh, mon frère, calme-toi. Dis-lui, c'est un voisin fermé. Considérez que nous sommes dans dans deux parcelles voisines clôturées. Ce que le voisin fait, celui lui, l'autre ne voit pas. Aide-moi, dis à ton voisin que ce que je fais, ne regarde pas. Et toi ne m'intimide même pas. Je disais donc que le thème de, notre, de ce soir, c'est une louange incontournable. Nous sommes dans la même histoire, mais nous changeons de texte. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, le chapitre 19, du 28e au 40e verset. Luc 19, 28 à 40. Nous, nous avons trouvé nous lisons dans le nom du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez ».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 ils répondirent « Le Seigneur en a besoin » Et ils amenèrent à Jésus l'annonce sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus Quand il fut en marche, les gens en étendirent leurs vêtements sur le chemin Et lorsque déjà il approchait à Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers Toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix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 les pierres crieront. Ce qui bakanimono. Les pierres crieront. Si tu te, crieron. te tais, les pierres crieront. Si tu te tais, les pierres crieront. Crieron. Aide-moi à dire à ton voisin. Si tu te tais, les pierres crieront. Sonaga Ibisamoninga, Soko Kanimonoko, Babanga et Kokanga. L'entrée du roi à Jérusalem a mis la ville en émoi Car l'entrée d'un roi ne peut pas être inaperçue Et Jésus n'a pas dérogé à la règle même si comme nous l'avons dit au début de la semaine Il est entré modestement Monté non pas sur un cheval Et Mais sur un anneau Mais sa gloire était intacte ne cherche pas forcément la gloire Dans les grandes choses La gloire peut venir Même dans des petites choses Il n'était pas sur un cheval Il, il était, était sur un anneau Mais les gens ont crié Mais la foule est venue La foule ne viendra pas Que lorsque tu présenteras Des choses qui frappent l'œil. La foule viendra lorsque tu auras Quelque chose de Dieu au-dedans. Ne cherche pas le sensationnel. Ne cherche pas le spectaculaire. Ne cherche pas le buzz. Cesse le Seigneur. et Le Seigneur attirera des hommes vers toi. Nous l'avions dit hier. Celui, Celui qui convainc le cœur de Dieu. Dieu convainc le cœur des hommes. Là où les gens ne croient pas en toi. Fais seulement que Dieu croit en toi. Si Dieu croit en toi il forcera les hommes à croire en toi, en toi. Ainsi celui qui était monté sur un anon a entendu des gens crier Osanna au fils de David. Certains pensaient que le roi devait venir avec des chars. Il est venu monter sur un anon. Cependant, les gens ont crié Hosanna. Même si tu n'as pas de voiture, même à pied, la gloire de Dieu peut se manifester. Même lorsque tu n'as pas construit une maison, la gloire de Dieu peut se manifester. Même si tu n'as jamais quitté la RDC, même Angola Kaka au ce n'est pas un problème. La gloire de Dieu peut se manifester. Ce soir nous allons parler des honneurs rendus à celui qui était monté sur l'annonce C'était une louange qu'on ne pouvait empêcher Car par elle, Dieu, sans elle, Dieu pouvait susciter des pierres pour adorer le Fils de David. Si les hommes avaient décidé de se taire, Dieu était capable de susciter des pierres. Le louer. Nous parlerons donc de ces deux aspects avant d'adorer le fils de David. Aujourd'hui tu ne demanderas rien. Et si tu étais venu pour demander quelque chose, attends un autre jour. Aujourd'hui on ne demande rien. Aujourd'hui on va, on, va, on va lui dire qu'il est digne de gloire. La louange donnée à Jésus. Ah, a provoqué la jalousie des pharisiens. Et pendant que je voyais ça, je me disais, je voyais comme Lucifer était jaloux de la louange qui était donnée à l'Éternel. J'ai aimé cette version de, de, de l'histoire racontée par Luc. Il dit que lorsque Jésus Entrait à Jérusalem Et que les gens criaient Ozana, au fils de David Faites-lui celui qui vient au nom du Seigneur Les pharisiens N'étaient pas d'accord On ne pouvait pas chanter Ainsi pour Jésus Pour Jésus comme Lucifer n'était pas d'accord que Dieu reçoive la gloire comme Saül n'était pas content que les femmes disent que Saül a frappé ses mille, David a frappé ses dix mille il, il y a et il y aura toujours des personnes qui ne supporteront pas que l'on dise du bien de toi il ne support pas que tu reçoives des bonnes choses. Ils auront toujours un commentaire à faire. Je ne vois même pas pourquoi. Euh, les, gens sont, pourquoi les gens sont contents il n'a pas, pas bien fait qu'est-ce qu'il a fait des le problème ce n'est pas que je fasse quelque chose d'extraordinaire le problème c'est que le dieu extraordinaire fasse des choses en moi qui, qui me rendent exceptionnel en tout cas pourquoi je la pourquoi? Pourquoi on l'a épousé? Il n'est même pas belle. C'est vrai, je ne suis pas belle, mais ce mariage-là, là Il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire. Je ne vois même pas pourquoi on l'a acclamé. un problème, en français, problème en Ce n'est pas le problème des français, mais c'est la grâce. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est ce qui se fait. Je ne suis peut-être pas à ton goût, mais je suis le choix de Dieu. Et cela me suffit. suffit. Si Dieu se réjouit en moi, c'est Mais si ou pas, moi, je vais manquer de sommeil parce que toi, tu n'es pas d'accord. C'est toi qui manqueras de sommeil. Tu dors la nuit, tu tournes. Tu Vraiment? Tournes. Vraiment. Mais comment? Vraiment? Mais... Le directeur n'a pas trouvé quelqu'un pour à, nous à nous a cette mission. Ce Il oh, pas dormira la nuit. Moi, je vais ronfler la nuit. Oui, C'est qu Parce que, est que est ce que j'ai, le zali, de Dieu. Si le et ciel est d'accord, ce n'est pas le Ce jour-là, le ciel était d'accord même si tu n'es pas d'accord, il a Attends, c'est Oh, ça l'a AVC. Hmm. <rire> Ils entendront de qui ils tomberont malades. côté, la il y a Il y a quelqu'un qui est mort là-bas. moi je suis diplômé. Où Moi mais il n'est pas intelligent. Et puis, à Zouy, combien? À Zouy, hum. oh, septembre. septembre. Ah, diplôme d'État pendant 100 mois. Ah J'ai <rire> 402 diplômes en 100 mois. Vraiment. <rire> On remet l'attention. Le ciel a accepté. Là, elle si le ciel a accepté, c'est la mort. Et c'est tout pour la mort. Les pharisiens n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas accepté que Jésus reçoive la Ils n'ont pas accepté que l'on sente pour lui. On annonce que euh, l'ADG a décidé de lever quelqu'un en grade et puis tout, tout le monde, monde acclame et puis il y a quelqu'un. Qui... <rire> un peu que comme n'importe qui. Parce que c'est ton voisin maintenant, ça devient n'importe qui. C'est pourquoi je pose la question à quelqu'un. Lorsqu'on fait des éloges de quelqu'un d'autre. Cela dérange-t-il ton cœur? Et si oui. ça dérange ton cœur, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Je dois me réjouir de ce que Dieu fait chez l'autre. De toutes les façons, je l'ai déjà dit. Nous, nous, sommes ici, là, nous prions le même Dieu, pas? Pas. Bon. Mais Nous prions le, le même, même Dieu, n'est-ce pas oui. Et si j'apprends que mon voisin a été visité. Au lieu que ça froisse mon cœur, ça doit me réjouir. Et c'est et dire comme nous, sommes, nous avons le même Dieu. Cela me conforte dans la pensée que le Dieu que nous venons chercher ici est réel. Et demain, il sera. et pas Je ne te jalouserai jamais. Ça c'était une parenthèse. Vous savez pourquoi ces gens-là n'étaient pas d'accord? Quand le peuple chantait Hosanna au fils de David, eux comprenaient ce que fils de David. signifiait. Ils comprenaient que ces gens sont en train de dire que celui qui est sur l'anneau là, non, là Dit, Et pour eux c'était une aberration C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus de faire taire ces disciples. disciples Maître, empêche à tes disciples Ils cherchent une autre chose pour qu'ils chantent il ne m'imposera pas la chanson à chanter. Je, je, je chanterai le sang chant que le Seigneur a inspiré à mon cœur. Nous l'avions dit que <t> Gens, dans passage, Maintenant que je chante une Violsa de, de la voie, tu veux m'empêcher de s'enterrer encore, encore, encore tu tu m'as pas empêché de maintenant que je me réjouis, tu veux m'empêcher de me réjouir, tu ne veux pas te réjouir, tais-toi, mais moi, je bénirai celui qui vient au nom du Seigneur. Je bénirai celui qui vient au nom du Seigneur Aujourd'hui encore l'ennemi travaille pour enlever la louange de la bouche, de de de notre notre bouche Il veut enlever la louange de Jésus de notre bouche Il veut nous empêcher de crier Il veut nous empêcher de le célébrer Il veut nous empêcher de, nous empêcher de proclamer sa gloire pourquoi nous nous disons que nous ne laisserons jamais l'ennemi mettre un frein à notre louange. Je louerai l'éternel. Et notre désir est que tout ce qui constitue un frein à la louange de Dieu soit ôté dans ta vie. Il arrive, il arrive que tu sois déterminé à louer le Seigneur. Mais lorsque tu regardes une certaine situation. Et le diable te dit, tu penses vraiment que toi, tu dois louer le Seigneur Avec le problème que tu as là, tu, tu Vous verrez quelqu'un qui est élevé, il va s'asseoir. Ah, ah, les ah, choses ah, ne marchent pas, pourquoi je vais louer le Seigneur que, que rien n'arrête ta, ta louange Que rien n'empêche ta louange Lorsque tu veux louer et que ton âme veut te retenir, dis-lui, laisse-moi louer. je sais qu'on connu les fils de Corée dans le psaume 42. Il dit au chef de centre. Cantique des fils de Corée. Comme une bise soupir au. Après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Le Dieu vivant. Quand il reste et paraît reste,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 au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait, là c'est une note triste, c'est un souvenir là, un heureux, mais qui n'existe plus. Et cet homme sent que son cœur est abattu Mais il ne sait pas aller au découragement Et il dit cette phrase forte Il dit pourquoi t'as battu mon âme Et j'ai mis -tu au dedans de moi Espérant Yahweh. Car je le louerai encore Il est mon salut Et mon mon Dieu. C'est-à-dire que les événements extérieurs ne poussaient pas à la louange. Ce qui se passait dans sa vie ne le poussait pas à louer. Selon les hommes, il aurait raison de garder silence. Il aurait eu raison de se taire. Mais à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui sort de lui. Il, il, il sépare son esprit de son âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments. Nous ressentons la tristesse dans l'âme. Mais nous ne devons pas être conduits par l'âme être par l'esprit. Il est arrivé au moment où l'esprit se détache de l'âme. Paul dit que la, la parole de Dieu est efficace pour séparer moelle et jointure. Séparer esprit et âme, Lorsque, Lorsque, ton âme abattue, ton esprit esprit Lorsque ton âme est abattue Que ton esprit se fortifie Lorsque ton âme est abattue Que ton esprit se fortifie Lorsque les événements autour de toi Te poussent à la tristesse Que ton esprit communique la joie à ton âme. Il sort de son âme Il sort de son âme Pose la question à son âme. Pourquoi t'as battu? Pourquoi mis-tu pas? dedans de moi Espère en l'Éternel. moi Que Que quelqu'un dise à son âme: Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. à la maison, Même si le problème. Qui, qui se pose à toi n'a pas encore trouvé de solution espère en j'ai vécu, vécu une étape de ma vie je devais entrer en retraite et on avait un conflit en ce qui concerne notre, notre parcelle et on devait être déguerpis de la partie. Moi, en retraite, on envoie un message pour dire qu'arrête d'abord la retraite. J'ai dit ne va pas. pas. Je dis au Seigneur, tu m'avais dit 9 jours pour soutenir l'activité. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, la famille n'a pas où aller, mais je continuais à chercher Dieu. À la sortie de la retraite, je ne savais pas où est-ce que j'habiterai. Est peu. Ce qui était important C'est que hey, je sois dans la présence du Seigneur Et je vous dis Bien aimé le Seigneur s'est récompensé Ne viens pas devant le Seigneur Avec ta tristesse Lève le gouvernement qui te rend Le tristesse de le Les gens qui sentaient Hosanna N'avaient pas trouvé La solution à tous leurs problèmes Maintenant ils étaient dans la joie d'accueil. Accueillir le, la joie Accueillir le roi N'attends pas que tous tes problèmes trouvent solution pour célébrer le Seigneur N'attends pas que tous tes problèmes trouvent solution pour célébrer le Seigneur Montre-lui que tu l'aimes au-delà de tout je ne m'arrêterai donc pas. Quelles que soient les conditions, je ne m'arrêterai pas de louer. Je ne m'arrêterai de louer. Les pharisiens disent à Jésus, « Empêche à tes disciples de s'arriver !» Pourquoi veux-tu taire, ma louange Pourquoi veux-tu empêcher, ma louange Lorsque tu veux aller occulter, quel problème vient si Il y a ce problème, tu ne m'empêcheras pas de louer le Seigneur. Seigneur. Tu ne m'empêcheras pas de louer le Seigneur. Vous savez, très souvent, lorsque j'arrive à quelques minutes du culte, il y a des appels que je ne prends pas. Je ne veux pas abîmer ma paix. Je veux être lésé pour adorer le Seigneur. Imaginez que je sois à 5 minutes de, de monter pour se que je un appel, dès que tu l'appel, quelqu'un qui dit non, Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça va enlever ma joie du Seigneur. Je ne veux pas écouter de nouvelles avant le culte. Mon seul objectif, c'est d'adorer le Seigneur. Mon seul objectif, c'est d'enlever le Seigneur. Je mets de côté toutes choses. J'oublie même qu'après le culte, je n'ai rien à manger. Je célèbre le Seigneur. Les pharisiens voulaient la louange de et Jésus. la réponse de Jésus était que le, le temps de sa louange était arrivé et que plus rien ne pouvait arrêter cette louange quoi qu'il en soit la louange doit sortir ils disent à Jésus maître Interdit à tes disciples de chanter comme ça. Jésus leur dit Le problème, ce n'est pas que eux chantent. Parce que même si eux arrêtent de chanter, les pierres vont seuls. <rire> Parce que c'était le temps d'une louange inévitable. C'était le temps d'une louange incontournable. Si tout. Les hommes n'adorent pas si les hommes ne louent pas. les pierres se leveront pour Dieu. Si la louange ne sort pas des hommes, comme Dieu la tirera même des pierres. Zamba c'est pourquoi je dis que Dieu ne sera jamais en manque d'adorateur. Écoute-moi, Dieu ne sera jamais en carence d'adorateur. Ne pense pas que quand tu adores Dieu, tu lui fais des faveurs. Les vrais bénéficiaires de la louange, c'est nous. Parce que lorsque nous louons Dieu et que Dieu est content Il répand ses bénédictions sur nous Mais si nous nous refusons de louer Dieu Il va se créer d'autres adorateurs Il peut faire que même les oiseaux les louent Dieu peut faire que même les oiseaux les louent. Vais, tu es là, tu dis aujourd'hui. Dieu, Dieu va voir, je ne vais même pas le louer. <rires> si toi tu ne le loues pas, même les animaux les loueront. Les les les loueront. Les si les animaux ne les louent pas, même les pierres les loueront. S'il si si n'y a pas d'homme pour louer Dieu, pour louer Dieu, Dieu, Dieu il suscitera des animaux. Et si les animaux font des défaut, il utilisera même des pierres. Et Car la louange est inévitable. Jésus devait donc recevoir cette louange. et c'est Car il en est dit. Jésus entre à Jérusalem. Les gens sont en train de chanter. « Hosanna au fils de David !»« Hosanna David Les pharisiens disent, non, non, non, maître !»« Il n'a pas de chanter pour toi !» Jésus leur dit, si « S'ils ne chantent pas les pierres crient !»« C'est ce qui va vous inviter ?» Pourquoi Parce que cette louange ne dépendait pas des hommes. Cette louange dépendait de celui qui devait être loué. De Et la louange La dépendait de la position de, de, de celui <cười> <de de cười> <de de cười> <de cười> qui était monté sur la louange dépendait de la position de celui <cười> qui était parce qu'il avait un nom qui était au-dessus de tout. Et en cette qualité, il ne pouvait qu'être adoré. Thème Philippiens 2, 9 à 11. Il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. il a, il a L'idée de lui-même, Dieu l'a souverainement élevé à et lui a donné le nom qui est au-dessus de à tout le monde, afin qu'au nom de Jésus, tous et nous fléchissent dans les cieux, sur la terre, Amadele, mais aussi sous la à terre, perasser, Une chose que ça à la terre, ça va. Loué le Et que toute langue confesse Père que Jésus-Christ est Seigneur. Et que Jésus -Christ est à la gloire du Père, celui qui était monté sur la nonne avait reçu un nom, un nom au-dessus de tout autre langue. Il n'était pas seulement au-dessus. Mais aussi devant lui, tous les genoux devaient fléchir. Qui es-tu, pharisien, pour empêcher à ce que les genoux fléchissent ]oh Qui es-tu pour empêcher hum! donc, est est -ce à ce que les genoux fléchissent devant Jésus Raison pour laquelle lorsqu'il a envoyé les disciples en en en nom, en il leur a dit, si on vous demande, en fait dites-leur que le Seigneur en a besoin. Vous, vous êtes des maîtres, mais il y a un maître au-dessus de vous. Il est Seigneur dans les cieux, c'est-à-dire toutes les forces spirituelles. Ange et démon confondus. Fléchissent les genoux devant Jésus. Il femme. est Seigneur sur la terre. Tous les hommes de la terre. Quels qu'ils soient. Qu'ils soient élevés en dignité ou non. Qu'il soit président, ministre, prince, roi. Ils fléchissent les genoux devant Jésus. Il est souverain sous ah, même les, les, les bicimbi de, bengu bengu, qu des les bengu. Les de bengu. Si quelqu'un comprend comme cela, il n'aura pas, pas, pas peur des démons, il n'aura pas peur des sorciers, il n'aura pas peur des occultistes, parce des... que celui qui est en lui est plus grand. Ils fléchiront les zénu. Il nous nous qu'il soit. Il Au de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Hey, Est-ce que quelqu'un peut s'élever là-bas? Il a reçu un nom qui est au-dessus. Il a reçu un nom qui est au-dessus. Il a reçu un nom qui est au-dessus. De au de Il a reçu un nom qui est Il a reçu un de ta Les de Les difficultés de ta vie Devant le, de devant le nom de Jésus devant le nom de Jésus nous voulons le célébrer nous voulons le célébrer nous et nous fléchis devant lui j'aimerais que pendant que tu seras en train de chanter que tu représentes le problème qui se pose devant toi devant le nom de Jésus et tu vois ce problème en train de fléchir tu vois ce problème il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous et nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tous nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a réussi. Il a réussi les noms. réussi oh. tous les noms. Il a réussi. Il a réussi tous les noms. et Lorsqu'on parlera de l'agneau. que tu nous nous fléchira on parlera de l'agneau, il a réussi. Il a réussi au-dessus de tous les noms Il a reçu il a reçu les noms Au-dessus de tous les noms Tous et nous Nous genoux fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Tous et nous Nous genoux fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Oh, il a reçu les noms Au-dessus de tous les noms Il a reçu lorsqu'on parlera de l'agneau la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau il a reçu il a reçu les noms au-dessus de tous les noms il a reçu il <���verständ> devant les problèmes dans <rendered> ta vie, il est au dessus. Je nous fléchira. Je nous fléchira. Lorsqu'on parlera de il a réussi. Il a réussi les noms. devant le nom de Jésus. Il a réussi les au-dessus de tous les noms, je nous fléchira. Le Jésus, fléchir. lorsqu'on parlera, parlera de l'agneau, je nous fléchira. Je nous fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les démons fléchir. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il Lorsqu'on parlera de l'agneau, oh oui, la pauvreté fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, oh oui, le cancer fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, oh oui, les mions me fléchiront. Lorsqu'on parlera de l'agneau, Et les mions me fléchiront. Oh. Lorsqu'on parlera de et il a reçu, et... il a reçu les, noms. les il a de tous les Il a Il a réussi Il a réussi le nom. Il a réussi le nom. Il a réussi nous nom. Il a réussi Il a réussi le nom. Il a réussi le nom. Il a réussi le nom. le nom. Il a réussi le nom. Il a réussi Lorsqu'on parlera de l'agneau, mes difficultés fléchiront. Lorsqu'on parlera de l'agneau, oh, les sorciers fléchiront. Yeah. Lorsqu'on parlera de l'agneau, les occultistes fléchiront. Lorsqu'on parlera de l'agneau, oh, oui, la maladie fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, la fesse fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, eh oui fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau C'est vrai, le diabète fléchira Lorsqu'on parlera de l'agneau Oh oui, le diabète fléchira yeah. Lorsqu'on parlera de l'agneau Oh, il a récié Il yeah. a récié les noms Il a récié les noms On décide tout le temps Tous et nous. Je nous fléchira oh. Lorsqu'on parlera de l'agneau j'ai un fléchira, la de l'agneau. Alléluia aux anges, Alléluia aux Santanaya, Alléluia aux Santanaya, Alléluia aux Santanaya, Alléluia aux Santanaya, Alléluia aux Santanaya, Alléluia aux Santanaya. C'est alléluia, rosa, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, Hosanna alléluia Hosanna saint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 Was I your Sudan? I was in his Saka Malad. As Kamabe. As I owe your Sudan, I Hosanna, in his hosanna. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna.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 que la gloire se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste à travers toi. Que gloire Que la gloire du Seigneur se manifeste Que la gloire de se manifeste Que gloire de se manifeste Que la gloire manifeste Que la gloire manifeste Que la gloire manifeste sous ma silla, c'est ça qu'à tabac, ça y est, sous ma silla, c'est pour la nanane, pour les moines, pour les moines, pour les moines, pour les moines, pour les moines, pour sa malo le capricine à la mission de la de Kemele, au mérité, l'oyer pour y est souhaité. l'oyer l'oyer on mérite na yembe la yo. On mérite la. bina bina. Bina bina na numa bina bina. On mérite na yemba Alléluia, jésus. Alléluia. Bina, non, bina non, non, non, non, non, Oza Oh Yeah Oh verite lo yemo nana Oh A est Oh verite lo yemo nana Oh ma Oh, je mérite ma propre Oh, je mérite ma propre Il mérite Alléluia le Ça, ça, ça, On dit, on va finir dans la main Tout le J'ai sommété na bina lao sans le poulet, sans le Danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser,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 a vu que ça le Kumwezo le le le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 je suis un goyadane, aïezu. Ah ah ah. va E qui ça Danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser. danser, danser. Et, va vivre, célébrer. Sous ça ça Allez, Ça Ça Ça Ça Ça Ça s'il m'a dit ça, bien, si pas On y va, pas On y va, On y va, Yo yo on yo. ah. Si soit soit, Tika tika tika eswatu, tika Chabane au guet, le lé, eh buchon, eh buchon, eh buchon, eh La paix, la paix, la paix, la paix,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 Je me pose la question si aujourd'hui c'est comme ça. Et le dimanche, ça sera... Et mon collègue ça sera comment? Et Non, tu vas m'aider à dire à ton voisin ne manque pas le dimanche. Car la série continue. Il y a encore des bonnes surprises. Avec notre Dieu, nous allons de gloire en gloire. Et le dimanche, ça sera une autre gloire. Si tu crois cela, tu vas encore acclamer pour mes Ah, ce Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un a béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? acclamer le Seigneur Nous voulons aussi à notre tour bénir le Seigneur Tu vas préparer ton offrande Et nous savons que nous avons des paniers dans et cette bien, et toi, bonza, Il y a les paniers des offrandes Et, ça, non, de a ma bonza. et puis il y a les paniers soutien séminaire Si il y a après tes offrandes et ça, ma bonza. Seigneur Père de gloire nous voulons t'offrir nous te demandons de recevoir ces offrandes, Seigneur. Tu vas la bénir, tu vas la purifier, tu vas la sanctifier. Yahweh, bénis toute main qui mettra la main dans le panier, Seigneur. Que celui qui n'en a pas, Yahweh, nous te prions de les bénir prochainement. Nous prions que ces offrandes, Seigneur, contribuent à la bonne marche de ton œuvre, de ton église. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen. Amen Amen Pendant que nous offrons La chorale va nous interpréter encore une chanson nous nous préparons pour le deuxième panier Que le Seigneur soit Alléluia amo lolo lolo lolo lolo bona yesu lamo natale la nasale la kakayo yesue na yebi okobwa kisangaze ya nasale la kakayo yesue na yebi okobwa ya Wa mololo, mololo, ponaes. Yesu. Akon natalela, Natalela, Natalela, kakayo na ya ya. Ah, Natalela, na ya ya. Uh, Natalela, Natalela, Natalela, Natalela, Natalela, Natalela, Natalela, Natalela, Natalela, Natalela, Yesu, Natalela, Natalela, Natalela,